Bah Sacha, tu as quel âge J'ai 11 ans. Sacha, 11 ans. Alors, Sacha, qu'est-ce que c'est pour toi un papa En euh... un mot. Un euh... mot. <rire> Sacha <rire> Noé, Noé euh... qu'est-ce que c'est un papa Bah, gentil. Gentil, d'accord. <rire> Affectueux. Affectueux, ok. Alors, deuxième question. Deux. Euh, qu'est-ce que ça sent un papa du parfum Du parfum Quoi d'autre euh... Le déodorant Le déodorant, d'accord, ok, c'est propre à papa alors.